Voici cette fait psychologique pour mieux comprendre son entourage. 1. Si une personne rit trop, même de choses stupides, sache qu'elle se sent seule à l'intérieur. 2. Si une personne dort beaucoup, sache qu'elle est triste. 3. Si une personne parle moins, mais rapidement, sache qu'elle garde des secrets. 4. Si une personne ne peut pas pleurer, sache qu'elle est faible. 5. Si quelqu'un mange d'une manière anormale, sache qu'il est tendu. 6. Si quelqu'un pleure pour de petites choses, cela montre qu'il est innocent et doux. 7. Si quelqu'un se met en colère pour des choses stupides ou mesquines, petites, cela signifie qu'il a besoin d'amour. Essayez de mieux comprendre les gens avant tout jugement.